Messieurs, dames, bonjour, bienvenue pour ce xème épisode de Moi Intermittent, je crois que c'est le sixième. C'est non. Et euh, cette semaine, on reçoit Christophe que je, qui va se présenter dès maintenant. Euh, Christophe Demigné, donc euh, je travaille euh, dans l'audiovisuel, plus précisément dans la fiction depuis 2003. L'audiovisuel euh, partie fiction, c'est-à-dire que l'audiovisuel ça représente vraiment beaucoup de choses hein, le, les émissions télé, les émissions euh, bah, même radio, euh, oui. euh, les films institutionnels. Euh, moi, je suis spécialisé en fiction. Mmh, D'accord, donc téléfilm, film, téléfilm, euh, film cinéma. Ok principalement du clip ouais. euh, voilà toutes les variantes qui peuvent y avoir euh, dans, euh, dans ce milieu d'ailleurs vous voyez en ce moment des images d'un des clips qu'on a fait avec Christophe avec un groupe que vous connaissez si vous suivez la chaîne qui s'appelle l'affaire Capucine ben, ces images elles ont été réalisées par Christophe euh, donc j'ai débuté en 2003 euh, avec une volonté de d'essayer de devenir euh, assistant réalisateur donc tout ce qui est organisation des tournages euh, planification des tournages gestion d'un plateau, donc j'ai voulu être assistant réalisateur, je suis devenu au fur et à mesure, mais c'est pas ça qui, qui aujourd'hui me, me fait vivre ah. j'ai découvert un métier dans le métier c'est-à-dire que je fais beaucoup de repérage de décor. Est-ce que tu peux nous parler de ce, ce, cette activité-là C'est quoi Moi, dans mon idée, c'est il y a un réalisateur, il a une vision, et toi, ton, le but du jeu, c'est d'aller repérer et de trouver les lieux adaptés à la vision du réalisateur, je me trompe Exactement. Ah bah super. Donc en fait, euh, je suis engagé par un directeur de production. Mm -hmm. Je reçois le scénario, je lis le scénario. Je me fais une petite liste de décors euh, que, je, euh, que je vois présents dans le film. Je discute avec le réalisateur, avec le chef décorateur, pour trouver, en fait, donc euh, le, le but est, est de trouver le décor principal. Le décor principal qui va positionner, on va dire, la production dans un secteur. Alors moi, j'ai une, une deuxième question maintenant que tu t'es présenté. Euh, j'ai l'impression, mais tu vas me dire si je me trompe, que tous les métiers que tu as décrits euh, qui peuvent euh, faire ton activité c'est des choses qui peuvent se faire autrement que par l'intermittence on peut les facturer par exemple tu aurais très bien pu monter une boîte de prod ou une boîte euh, quelconque et puis euh, facturer ça euh, à la production du film qu'est ce qui oui. fait est ce que c'est une décision de ta part de dire non je préfère être intermittent du spectacle et, et et faire ça, sous cette forme-là Alors, euh, tout dépend euh, de son activité. Euh, moi, je suis, euh, comme toi, basé en région centre, ouais. région centre Val-de-Loire, près de Tours, et on n'a pas une activité non plus cinéma ou téléfilm euh, de fou. Donc, euh, si, si j'avais à vivre de mon métier en facturant, euh, il faudrait que je fasse plein d'autres activités. Plus de volume C'est au fur et à mesure des, des demandes. Hein, donc donc J'ai commencé en 2003, mais c'est vraiment en 2009 que je me suis mis au repérage. Et c'est en 2009 que je suis devenu intermittent du spectacle. Ok. Alors bien sûr, quand on n'est pas intermittent du spectacle, on vivote avec des petits boulots, euh, des renforts à droite à gauche, euh, jusqu'à temps qu'un bah, jour, on vous donne l'opportunité <rire> de, de travailler suffisamment pour, pour avoir ces heures. de boucler ce fichu premier dossier. Exactement. Ok, troisième question. Euh, tu as brièvement parlé de tous les métiers euh, que tu as traversés depuis donc, 2009, depuis que tu es intermittent. Même, même si je sais qu'en fait tu commençais, comme tout le monde, à travailler dans les métiers de l'intermittence bien avant d'avoir bouclé ton premier euh, dossier. Et euh, même si tu en as parlé un petit peu, moi je te connais euh, un petit peu personnellement parce qu'on a travaillé ensemble, on a beaucoup papoté, je sais que tu as fait plein de métiers. Est-ce que tu peux nous décrire comme ça euh, plein de métiers différents que tu as pu traverser Ça que j'ai trouvé intéressant dans ton parcours ben, Oui, principalement, euh, principalement en fiction, principalement quand j'ai débuté de la régie. Ouais. Euh, régie sur, sur un tournage de film qui rien à voir avec la régie de musiciens, spectacle. C'est pour ça, tu peux développer parce que moi-même, je suis même pas sûr d'avoir une idée précise de ce que c'est le métier de régisseur Alors, dans le monde de la fiction Grosso modo, c'est la logistique qui va concerner les transports, on va dire tout l'encadrement des, des comédiens, mais tout ce qui va être voilà, fonctionnement du tournage. Si, euh, si l'électricien a une panne sur, sur une de ses lampes, euh, ben on va envoyer euh, un régisseur acheter euh, le matériel nécessaire qui, qui tombe en panne. Tous, tous les corps de métier dans le, sur le plateau ont à faire avec la régie qui est là pour dépatouiller toutes les, les bricoles qui peuvent arriver. Le solutionneur de problèmes. C'est ça. Euh, C'est aussi la régie qui va bloquer les routes, par exemple. Ah oui, donc la donc, régie. régie. Ouais. Euh, bah, J'ai fait aussi de la déco. Mmh. Alors, du coup, tu nous as dit que tu étais intermittent depuis 2009. Donc, oui. si je ne me trompe pas, 2009, on était encore à l'époque... Oui, c'est ça Où on avait 10 mois et demi On avait dix un... mois et demi, oui. Ouais. Ouais. Et euh, est-ce que durant euh, ces années euh, qui nous séparent de 2009 et qui fait qu'on a des cheveux blancs maintenant, est-ce que tu as déjà perdu ton intermittence Alors, je n'ai pas perdu mon intermittence. Okay. Par contre, j'ai eu besoin de... Euh, euh, de faire appel à la clause de rattrapage. Ah, ouais, intéressant, ok, raconte-nous euh... ça. Alors la clause de rattrapage, c'est euh, pour, euh, pour ceux qui ont du mal à faire leurs 507 heures en 12 mois. Euh, C'est-à-dire qu'en en fait, on vous donne l'opportunité d'avoir 6 euh, mois supplémentaires euh, d'indemnisation chômage pour finir vos heures. Donc si, si jamais vous aviez besoin de faire cette clause de rattrapage, il faut, il faut se mettre dans la tête, dans l'idée à mon avis, qu'il ne faut pas aller au bout des six mois. Je suis tellement d'accord avec toi. J'avais mes 507 heures à faire par exemple jusqu'à fin novembre. Mmh. On me donne l'opportunité de, de faire cette clause de rattrapage. Je prends euh, trois mois. Au bout de trois mois, j'arrive à faire mes heures. Le pôle emploi revient à la date anniversaire initiale, c'est-à-dire que vous n'avez plus que bah, eu, euh, 12 mois moins le temps moins que tu as mis et, pour euh, faire. Voilà, donc, donc là, tu avais dit trois avez... mois. Donc ça te ferait plus que neuf mois pour faire le prochain dossier. Pour faire le prochain dossier. Donc moi, j'ai eu la chance de pouvoir terminer mes heures euh, en deux mois. Donc, et après, j'ai pu enchaîner et faire mes heures euh, en dix mois euh, l'année suivante. Mais vous imaginez bien que si vous prenez la clause de rattrapage et qu'au bout de 6 mois vous n'avez toujours pas fait vos heures, ou vous arrivez à faire vos heures au bout de 6 mois, il vous reste 6 mois pour faire les 507 heures. Ben vous avez 6 mois pour faire ce que vous n'avez pas réussi à faire en un an avant, quoi. Et vous avez eu besoin de 18 mois pour faire quelque chose. Si vous y arrivez en 6 mois, le dossier d'après, ben, grand bien vous fasse, mais... Mais bon, moi ce que je dis toujours aux gens qui m'écrivent pour me demander des infos là-dessus, c'est la clause de rattrapage, c'est bien si vous êtes sûr de pouvoir boucler votre intermit, enfin vos 507 heures, dans un délai assez rapide. Voilà, ça, ça me paraît bien comme conseil. Mais toi ça t'a réussi du coup. J'ai eu la chance de pouvoir euh, les finir, euh, les finir euh, ouais, au bout en, en deux mois. En deux mois, donc, du coup, euh, tu as eu dix mois pour faire le, oui. le dossier suivant, mais ça l'a fait. Mais oui, oui, oui ça l'a fait parce que je suis tombé dans une période de printemps. La fiction, on a quand même une grosse plus grosse activité euh, de, du début du printemps jusqu'à l'été. OK. Alors pourquoi, tu me demandais tout à l'heure, pourquoi le choix de l'intermittence plutôt que... Je crois que j'avais pas très bien répondu. Eh ben, Je t'en prie. Euh... En fait, je ne pourrais pas exercer ce métier si euh, je n'étais pas intermittent. Euh, parce qu'il n'y a pas assez de, de tournage, entre guillemets. C'est-à-dire que bien sûr, je pourrais faire facturer à une production. Ça ne lui changerait pas grand chose mm -hmm. parce que moi, je, de je demanderais aussi le prix équivalent à ce que ça coûte à une production. Donc peut être que je gagnerais plus d'argent, mais sur une année complète, euh, J'aurais pas un chiffre d'affaires me permettant de me, me salarier. C'est pas vraiment un choix l'intermittence, mais c'est une aide euh, inespérée pour pouvoir continuer à travailler dans ce milieu. Mais euh, on a toujours ce coup près euh, des 507 heures, on a toujours cette angoisse. Euh, moi, je n'ai pas choisi l'intermittence pour ne faire que 507 heures et je ne connais pas d'intermittent qui ne souhaite faire que 507 heures. Euh... Est-ce que je dis pas ça à longueur de vidéo sur la chaîne Je suis content de l'entendre d'une autre bouche. Enfin voilà, on est comme tout le monde, on a envie de gagner de l'argent, on a envie euh, d'en vivre bien, de pouvoir profiter. Quand on n'a que 507 heures, euh, rares sont ceux qui peuvent partir en vacances, en tout cas d'avoir l'esprit libre pour ça. C'est certain. Et euh... encore une fois... Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur la chaîne, hein, mais je suis sûr de ce que je dis. Si demain matin, on nous disait « on arrête l'intermittence » et les gars, vous serez payés à chaque heure de travail que vous faites, je pense qu'on signe tous, en fait. Oui, oui, oui. Alors, je pense que dans le spectacle vivant, vous faites plus d'heures non payées que en fiction, par exemple. Ah oui, moi, je connais moins le, le, le monde de la fiction. Mais moi, je peux témoigner qu'effectivement, on travaille un nombre d'heures non payées, démesuré. Après euh, il faut rappeler aussi quelque chose pour revenir à, à ton, ton activité de, de, de, de, de repérage. Tu disais par exemple sur une période où j'ai moins de téléfilms, où j'ai moins d'activités, euh, bah, heureusement que j'ai l'intermittence parce que ça me permet d'exercer cette activité sans qu'il y ait beaucoup de tournage. Oui mais ce qu'il faut rappeler c'est que les moments où toi tu n'es pas en repérage, c'est des moments où tu cherches du travail, et du coup, ça justifie le fait que on touche l'allocation retour à l'emploi, c'est-à-dire qu'on cherche sûr. du travail, en fait. Oui, tout à fait. Les allocations chômage, c'est parce qu'on cherche du boulot, tout le temps. On cherche tout le temps du travail. Écoute, la dernière question que j'avais prévu de te poser, c'est est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent monter leur premier dossier d'intermittence Mais là, depuis tout à l'heure, c'est le, le, le florilège de conseils. Tu as déjà commencé à répondre à cette question oui, de bah, toute façon, ça vient, ça vient quand ça vient, je dirais. C'est vraiment d'essayer de, de trouver déjà ce que vous voulez faire. Euh, mais avant de savoir ce qu'on euh, qu veut faire, c'est vrai que c'est bien de découvrir. Donc la, la régie, je dirais, c'est pas mal pour entrevoir un peu tous les métiers euh, qui sont exercés sur un, sur un tournage. Oui, parce que comme tu disais, la régie c'est un poste où tout, on le... gravite, ouais, euh... tout, tout gravite autour, donc c'est un poste qui est bien pour découvrir par définition. Exactement. Exactement, et on va pouvoir discuter avec l'ingé son, on va pouvoir discuter euh, déco, machinerie, électricité, les, les costumes, le maquillage. Euh, voilà, il y a tellement de métiers. Euh, on ne peut pas imaginer euh, donc, euh, tout ce qui, tous les gens qui peuvent intervenir sur, sur un plateau. Bah Écoute, c'était passionnant. Vraiment, on pourrait parler de ça des heures. Euh, D'ailleurs, c'est beaucoup attend. trop long, mais tant pis. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Euh, on vous laisse là. Merci Christophe d'avoir euh, répondu Merci. présent. On se retrouve bah, la prochaine fois. Je ne sais pas encore qui sera à mes côtés. Ce bah, sera la surprise. D'ici là, portez-vous bien. C'était Franck et Christophe pour 507h. Ciao Ciao